Salut bienvenue dans cette vidéo Donc euh, c'était pour vous remercier déjà en premier lieu euh, pour vos, vos soutiens, pour euh, vos, vos petits j'aime euh, voilà c'est sympa de, de se sentir soutenu donc bah, écoutez ça m'encourage en, en tout cas à, à poursuivre euh, euh, sur la lancée euh, donc c'est ce, pas bon l'objet de, de cette vidéo hein, mais quand même euh, j'en profite, hein, je profite de l'occasion pour vous remercier chaleureusement et, euh, et j'espère qu'on va continuer encore longtemps ensemble euh, donc ce qu'il faut savoir euh, c'est que euh, j'ai plusieurs apprenants qui m'ont expliqué qu'ils ont eu des problèmes euh, pas on va dire pas des petits problèmes des gros soucis avec leur téléphone portable donc je voudrais absolument euh, vous, vous donner une petite info par rapport à tout ça, pourquoi parce que on fait, euh, on fait des choses euh, sans s'en rendre compte en fait hein. donc en gros voilà ce qui s'est passé, il a utilisé son téléphone et euh, il s'est mis en fait à, à, à gonfler euh, ni plus ni moins il a commencé à gonfler, il a senti une pression une odeur euh, de, de, de, de brûler, de cramer hein, et de la fumée qui a commencé à sortir de l'appareil euh, donc euh, voilà, il, il avait sur la joue donc tout de suite il a il a lâché, entre guillemets, hein, parce que surpris. Et en fait, le, le téléphone donc, a continué à, à se gondoler. Et puis, il y a une grosse flamme. Et quand je vous dis une grosse flamme, une, une... Alors, il m'a bien donné les détails. Effectivement, ça, ça a envoyé très fort. Bon, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, circuler il y a quelques vidéos. Euh, je vais regarder peut-être si je ne peux pas vous mettre un petit lien euh, en description. Euh, sur justement des, des problèmes avec des téléphones, des smartphones, euh, euh, quelle que soit la marque, hein, il n'y a pas une marque plus qu'une autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, le gros souci qu'on a, c'est au niveau de la charge des appareils. On laisse les chargeurs branchés euh, quasiment en permanence. Euh, on vient donc charger son téléphone. Une fois qu'il est rechargé, on récupère son téléphone, mais on laisse le chargeur dans la, dans la fiche murale, dans la prise murale. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Non seulement on consomme de l'électricité, comme je vous l'ai expliqué hein, dans la vidéo précédente. Donc, il y a une consommation d'énergie qui se fait. Donc, euh, vous, vous gaspillez, vous dépensez, entre guillemets, euh, de l'argent inutilement. Euh, mais le problème aussi, c'est que ça va altérer le fonctionnement du chargeur. C'est-à-dire que... Euh, il ne va pas, une fois que vous allez brancher votre appareil, que ce soit pour un... Alors, profitons aussi de, de cette occasion. Que ce soit pour un smartphone ou un, un ordinateur portable. Euh, C'est kiff kiff boricot, hein, C'est la même chose. Il y a les mêmes problèmes, les mêmes euh, soucis de départ de feu euh, euh, sur ces appareils. Parce qu'on laisse brancher le chargeur en permanence. Qu'est-ce qui se passe Du coup Lorsque vous allez brancher votre appareil, il va être rechargé, et d'ailleurs je ne sais pas si, ça vous avez, si vous avez déjà remarqué ça, euh, où euh, vous êtes à 100%, vous regardez votre téléphone, euh, vous passez un ou deux coups de fil, bon, vous n'en servez pas plus que ça, et puis euh, 20 minutes après, vous êtes, euh, vous êtes déjà passé à 80 ou 85% par exemple. Ça, ça c'est les, les signes précurseurs qui, qui vous préviennent que la batterie a un défaut de charge. Donc, ça veut dire que le chargeur a été endommagé à force d'être resté euh, en permanence branché. Donc, du coup, il envoie une, une mauvaise charge, en tout cas pas la charge adéquate qui devrait être, euh, euh, on va dire, en, en règle normale, quoi, en, en temps normal. Donc, du coup... Euh, cette batterie, elle, est, elle ne prend pas comme il faut. À un moment donné, elle, elle va monter en température. Et en général, quand il ça, ça, y a ce phénomène qui se produit, elle a tendance. Donc il y a cette surchauffe. Et il y a un gonflement de la batterie jusqu'à euh, explosion de la batterie. Hein. C'est ni plus ni moins une explosion. Et il faut faire très attention, surtout si vous êtes en train de téléphoner et que vous l'avez collé contre la joue, parce que euh, c'est très euh, vif. Et ça envoie une flamme, euh, allez, qui peut faire entre, euh, on va dire, 10 et 30 cm de longueur quand même. Et c'est assez puissant, ça peut durer, euh, allez, euh, en moyenne, ça peut durer à peu près 15 secondes, 30 secondes, suffisamment en tout cas. Pour pouvoir, euh, si vous avez autour du textile, le lit ou euh, un abat-jour de lampe, par exemple, de lampe de chevet euh, ou autre, hein, eh bien alors là, là c'est parti, euh, surtout si vous n'êtes pas présent et que ça arrive pendant que vous ne l'utilisez pas. Donc, prenez la précaution, à partir de maintenant, de débrancher vos chargeurs une fois que vous avez fini donc de l'utiliser. Vous chargez, pop, vous avez terminé, vous débranchez. Il faut absolument que vous preniez euh, cette précaution, euh, sinon euh, voilà, c'est l'ouverture à des bah, gros problèmes et en plus de ça, vous diminuez du coup la, la, la, la vie de, de, de vos équipements, d'accord Donc euh, c'est que du plus, c'est que du plus. Économie d'énergie, euh, on se met, on est davantage en sécurité. Et en plus, on préserve les appareils, en tout cas, la durée de vie des appareils et de bon fonctionnement. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Ben, J'espère que vous resterez toujours aussi attentifs. Et puis, bientôt, vous allez donc recevoir les prochaines qui arrivent. Donc, ne vous inquiétez pas. Surtout, n'oubliez pas, restez vigilants Merci, à bientôt et bon courage pour la suite. Au revoir.